Varden, c'est quand même un bon perso pour construire. Tu fais des triples, tu peux faire des bons doubles, tu as de la tempo. Si tu arrives, une... si arrives à avoir une jolie, une très très belle tempo et que tu tiens et que tu arrives à te projeter en 5 ou en 6 avec le pouvoir, c'est une folie. Varden, c'est cool. Après, le bec au vent, c'était pas mal. Daryl, j'aime pas trop. Je pense que Daryl, c'est pas ouf. On est quand même dans une méta où il y a des... des possibilités de construction hyper violentes. Je que Daryl c'est un poil léger. Et voilà sept au ok, intéressant. Euh... Je pense qu'on va aller. Ah ça dépend. De toute façon, jouer le mousse maintenant sert à rien. Après j'aurais pu acheter la 1 pour tenir et rester à 45. Mais euh, l'idée, c'est peut-être de faire une 3-on-3. Si vraiment la taverne est exceptionnelle, j'achète deux cartes. Mais sinon, je pense que je 3-on-3. Et pour 3-on-3, il faut garder le mousse. L'avantage de garder le mousse, c'est que je peux 3-on-3 sans dépenser le mousse. Et dans la taverne 3, si vraiment elle est absolument infâme, je peux le vendre et faire une 4-on-4. Vous voyez là. Finalement on a perdu que 2 PV quoi. Et après, si vraiment la taverne 2 est bonne, j'ai le droit de l'acheter. Hein. Après, ça dépend ce que l'on trouve. Je ne sais pas quelle combinaison peut me donner envie de rester dans la taverne. J'imagine que double cheval éternel, ça peut être assez rigolo. Mais c'est un petit peu tout, hein. C'est un peu tout j'ai l'impression Ah il va nous taper hein. Là on va prendre un petit peu cher Minus sur le T2 c'est un peu dommage On va prendre 3 ou 4 Je pense Allez, On va prendre 5 même. Ah, toujours compliqué de prendre 5 sur le T2 Normalement notre range c'est 3 Donc euh, on prend 2 de plus Évident, il y a trop de deux pour euh, imaginer un triple. Je pense que c'est juste un up. Je vais proposer, mais mes... le déjeler évidemment. L'explorateur doré, il donne des cartes dorées. Non, il donne deux cartes. Mais là, on, on, le problème c'est qu'on peut pas les garder, on va, sinon on va juste faire turbo top 8. Il faut faire de la tempo. On a un perso qui ne tempo pas, on a un perso qui, qui construit, qui fait des doubles. Donc euh, notre but c'est de tempo avec des cartes et en même temps d'essayer de hub les tavernes. Là, cette carte-là, elle va pas du tout dans notre plan de jeu. Là, je dis oui. <rire> là, je dis oui. La question, c'est... Là, c'est parfait, du coup. Mais je crois que je vais geler ces deux. Ça, j'ai envie de les jouer, les deux. En termes de stats, c'est trop dingo. Et je pense que ça, c'est des super cartes. déjà lui, il peut me permettre d'avoir un triple. Et lui, double Forgeron, c'est trop, trop cool. Je pense que c'est des cartes qui se gèlent, là. Et ça, c'est trop bien. C'est plus de plus de à tout mon board. Ça me permet de tenir. Justement, on a la tempo maintenant. Et après, on va essayer de monter tranquillou. Ah là, c'est une très belle taverne 3. Ça, c'est très bien quand on l'attaut. Hein. On arrive à la table T4. Ça, c'est une carte importante. Le lycologiste. On va perdre ce combat, mais ça c'est assez standard. Ouais juste ce plus de plus de surtout là, c'est c'est sûrement le truc qui va faire que je vais perdre... plus perdre le prochain combat, à part peut-être contre Milouz ou Lich. Je vais prendre les deux. Et je pense que je vais roll parce que si je gèle et que ça s'est doublé, ça m'est égal. Et si ça s'est doublé, c'est pas si fort. Je pense que le, le roll ici est quand même important. Ouais. Et là je me retrouve dans le spot 5 plus 3 en plus, qui est plutôt intéressant. Up à 5 et achat à 3. C'est le spot de la de la de la trône 3. -3. En vrai c'est pas si mal de jouer contre Milouz, au moins tout va mourir. <rire> enfin peut-être pas tout en vrai. Ouais peut-être pas tout en vrai. Bah quoique on a que des 4. Donc je pense que tout va mourir chez nous, mais derrière on va prendre pas mal de stats. On va bien stabiliser, et puis on va, on va aller chercher là-haut. 5 plus 3, on va chercher la 5. Bon, Amagamagam à à serait vraiment intéressant. Euh... Agam serait sympa. J'ai un pirate, un mort-vivant, un uran. La game peut être cool. Après j'aurai plus qu'un taunt mais... Là je vais quand même récupérer euh, 4 gemmes. Après je peux retaunter, il y a pas mal de cartes qui donnent euh, taunt dans le jeu. Au pire je peux racheter un autre lycologiste. Mais... Ah, il a un joli petit board lui quand même. Pas mal de dégâts quand même. Hein bon c'est le prix. Hein. C'est le prix à payer. On commence à 23 mais on est pas mal dans notre partie. Il n'y a pas LM, il n'y a pas Murloc, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas Dragon, il n'y a absolument rien qui génère des pièces. Il n'y a absolument rien qui génère des trucs avec Bran. C'est dommage, le Bran là, il est normalement il est bien mais... Je pense qu'ici il nous apporte vraiment pas grand chose. Ah voilà, là, les cartes sont pas bonnes. Hein. Lui la a taunt. Je spoile le taunt. Haunt, hein. Milouz là et As casse là. Ouais, ouais, ouais mais bon. Je vais C'est vrai que le timing là des, des, des adversaires il est important aussi dans ce jeu. Hein. Prendre un putricide quand il est euh, un tour après sa 26, c'est compliqué. Prendre Milouz comme ça sur le tour 5, c'est chaud. As du casse là, c'est chaud. Bah, c'est le jeu après, mais c'est vrai que parfois c'est ça aussi la chance. C'est pas juste la... les cartes découvertes et les personnages, c'est aussi les timings des adversaires. Mais bon, Mobord est quand même fort. Il hein. y a des chances qu'il nous tue plein de choses et qu'on lui tue plein de choses, ce qui est, est ce que l'on veut finalement. Ah, c'est magnifique. hein. Ah là c'est exactement ce qu'on voulait. On prend nos gemmes, on a l'écologiste qui proc sur tout. Oh, c'est génial. Lui il est resté à 23, c'est chelou. passe 4, j'ai pas envie de up même si mon board est super strong hein. j'ai des 8-8 des, quand même hein. c'est rare d'avoir des 8-8 hein. je crois que je dois up en vrai J'ai l'impression que mon board il est super fort 16-14, j'ai des 8-8 là Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu RNG. de, Enfin, c'est un peu greedy de up, mais en même temps. Ça, c'est rigolo, mais c'est pas fou. Je vais faire un rôle dans la 4. Si je trouve du dynamique, je reste. Sinon, je up. Ok. Pas mal, ça, hein. Les gels quand même, je pense. Quand même des bonnes cartes. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Parce qu'il est fort mon board. Hein. Heureux, hop, non. <rire> il y a peut-être. Ça défend de l'adversaire, ouais. J'en prends un, juste. C'est pas intéressant, ça. Il Y a Greta hein, Greta Thunberg c'est cool hein. J'avoue que le fort mobile ça c'est bien bien sexy Je hein. vais monter des tonnes. Hein. Je prends le fort. C'est moi qui ai invité les gens man. J'ai presque envie de Thun TL. J'ai envie de le garder, lui quand même pas taunter. Par contre, je vais taunter lui. Juste pour le tour. Je vais tout mettre sur mon fort mobile, qui est une carte que je vais toujours, sensiblement toujours garder. Ouais, c'est propre. Hein. C'est propre, hein. on a les gemmes. Donc on peut quand même jouer euh, à game. Hein. Genre à game, ça boostera ça, ça, ça. Enfin Lui, on va le virer, hein, le... mais c'est juste pour le tour là. Pour le tour c'est quand même intéressant. Ouais on est tour 8, on a du joli scaling. Ah l'écologiste il a carry. Hein. On a perdu beaucoup de PV mais maintenant on va commencer à faire des choses strong. Et avec Varden on a un vrai avantage en range quoi parce que nous on a les cartes en deux fois. Ah, par contre, <rire> il nous a contré. Par contre, 4 gemmes en moins, c'est clair. Ah, 8 gemmes en moins. Ah, c'est pas assez grave hein. On a envie de tonter un ur le globe, je pense pas. Est-ce qu'on roll d'abord Je pense que je fais un roll si je trouve à game. C'est quand même ce que l'on cherche. Hein. Ah c'est pas mal ça les Drake, Cyborg. C'est des bonnes cartes à... avec ça. Vous êtes des On a un Uther. Greta. Kiratunaga. Kiratunaga. Une pièce d de gagner. Ça va être ça Ça va être ça et prochain tour je vais up. Ouais c'est double race C'est pour ça si je trouve un Agame Avec les gemmes sur la game. Je peux mettre, euh, si je mets sur A game Ça va booster une fois lui, une fois un mecha Une fois un dragon, une fois un mort-vivant Une fois un démon Et le Uran. Donc c'est plutôt pas mal ici. Alors on est gros. Hein. On est gros pour un T9. Hein. Puis on a un joli scaling. Hein. Ouais, je suis vraiment fort pour un T9. Là je, peux mettre, euh, je vais mettre des coups de 15 à mes adversaires. L'avantage c'est que dès qu'il y aura un mort, euh, ça peut monter à 20-25. Hein. Donc c'est une game qu'on a envie aussi de, de finir vite. Quoi. Parce que plus on avance, plus on s'expose à des compos combos qu'on ne pourra pas battre. Typiquement, l'ardeur dorée, euh, mana infinie. Ah ça va monter des 300-300, ça on peut pas battre. En vrai il se défend bien. Hein. En vrai il se défend bien. Ah ouais il se défend bien lui, j'avoue. Le, le petit faucheur là est bien sympa. Décidément, décidément. C'est pas bien grave. Hein. On va quand même... J'ai quand même un board qui est exceptionnel. Je vais le gelé, on sait jamais, c'est qu'une carte. Je sais jamais si je le trip, c'est chouette. Ouais, décidément, je trouve pas mes, mes petites gemmes. Après, j'ai pas à game, donc c'est pas très grave. Ah, mais... ouais, j'aime bien ce board, il est super cool. Très, très, très cool. Les Drek ça apporte beaucoup, beaucoup de puissance là. Lui, il fait vraiment pas peur. Hein. Taverne 4, en mode tempo. Alors, certes, il a de la tempo, mais il peut pas nous. Fa... Enfin, logiquement, il peut pas nous inventer une compo euh, naga. Euh, qui... Parce que parfois, il y a certaines compos qui passent de naze à très très forte, quoi. En un tour, un peu, justement, où tu triches avec la mana. Là, taverne 4, je vois pas comment il peut trop tricher avec la mana. Hein. Il peut pas délayer les dragons pour qu'ils gardent une grosse attaque. Delay pour qu'ils gardent une grosse. Bah ça change rien. En gros, ils ont 8 d'attaque. Les Boubous Divins ont 8 d'attaque. Donc ça change rien. Lui il a 16 d'attaque. Lui il a 16 d'attaque. En plus. Mais c'est tout. S'il perd 10 sans le Boubou. Ouais, ça Ouais, dans l'absolu, ouais. Ouais, ouais, je peux les mettre un peu plus tard. Oui, dans l'absolu, je sais pas. Là, tu vois, dans ce spot, c'est mieux. Alors, en vrai, je pense que théoriquement, t'as raison, mais dans, là, dans ce spot, c'était mieux. Bon. 4 gemmes. 6 gemmes. Ah, c'est vraiment pas trop tard pour A-game. A-game, hein. ça va vite. Hein. On a la game. Bon, c'est bien. Hein. On va le tripler, hein. Je pense. la Gare. Pas d'ingo, Théotard. Théotard c'est pas mal, non Je pense que Théotard ça... Ah non, bah, je vais être bloqué avec Théotard. J'ai rien à vendre. Théotard, je vais être bloqué. Je pense que Théotard c'est moins fort qu'Agame en plus. Bah, c'est pas évident parce que... Pff, Charlaga il apporte vraiment que dalle quoi. Plus un, tout. Euh, sur un tour peut-être Charlaga sur un tour vous allez me dire. Théotard, je vois pas trop. Je pense que je veux vraiment pas virer mes cartes. Ouais, j'ai l'impression que là on est un peu boardlock. Mais en fait, c'est vraiment pas grave parce qu'on a une compo de dingue. Je réfléchis parce que parfois on peut peut-être enlever une carte et mettre Théotard. Mais j'ai l'impression que ça va être. Ouais, ce sera juste Charlaga pour un tour. Ouais, mais même ça, on s'en moque. Donc on fait à game, on joue tout dessus. Vous voulez une terre sacrée. Je pense vous une ok, ok. De bon, on a une place, c'est là, c'est, plutôt cool avec ce gars. Il a pété le boubou en plus, magnifique. En vrai c'est con mais le lycologiste il rajoute le petit plus de chaque tour. Hein. Est-ce qu'on veut des nécrolytes Je pense pas. c'est sûr qu'on va le virer je pense, non Ah c'est pas mal ça. Je faut greffer des trucs là-dessus. En fait c'est pas incroyable mais... L'avantage c'est que le double greffe ça bouffe aussi. L'Urzul bouffe les cartes. Donc c'est vraiment pas si mal. Provocation... Et je rebouffe un truc, en plus j'ai bouffé les gros. Donc ça fait un peu de stats. Moins d'être mauvais. On a Faucheur si jamais on.. Je pense qu'on va mettre Faucheur de toute façon. Comme ça on a un mecha. C'est vraiment que pour le tour, mais quoique pour le tour, euh... il va quand même prendre de la stat chaque tour. Ouais c'est quand même pas mal ça va vite Tout meurt en vrai ça fait beaucoup de stats sur lui Ouais j'aime bien l'idée Il y a un tournoi BG Solari BG 4 et 5 février ouais, Je suis pas disponible au 4 et le 5 février Ouais il est chiant ce petit 3-4 là Ça m'enlève mes gemmes Pour son assurance, il va mourir. On en a quand même deux. Pourquoi ne pas tripler Faucheur sure Ça apporte pas grand chose de tripler Faucheur. Sure. Bon, c'est pas mal 4 gemmes quand même. En vrai, je pense que je vais roll. Hein. L'idée c'est d'essayer de tripler à game. Ça peut être bien. Tripler évidemment euh, le fort mobile. Bon, on a une à en plus. On la prend. ah non. Bah écoutez, on va rester comme ça. Hein. C'est loin d'être mauvais. Non, les Nécro... Tu prends pas les nécrolites pour les deux gemmes Les nécrolites Non, j'ai pas la place en fait. Je pense que mettre le Faucheur, c'est plus intéressant que mettre des gemmes et mettre des mauvaises créatures là. Je pense que le Faucheur, il a une... Une... un vrai impact ici. Déjà, il peut aller casser un Leroy, il peut casser les ennuis... Les... Les, les, les, man, les mounted, casser un boubou de mantid ou directement détruire une mantide Je pense que c'est pas mal du tout. Bah, c'est bien s'il y a un tournoi le 4-5 février, ça veut dire que ça commence déjà. De bon, toute façon on savait qu'il allait y avoir en, A priori en février un tournoi. Ouais les nerfs ont pas mal modifié la méta, tu peux à peu près tout jouer. Bah regarde là ce que je joue. Je joue une compo euh, à game. À gamme fort mobile. Et je suis pas mal, hein. Je pense que je peux faire top, euh, top 1, peut-être. Hein. Avant, j'aurais jamais pu, hein. Même avec une, une cope aussi puissante, je me serais fait éclater par mort-vivant. Et le pire, même, c'est juste que j'aurais même pas pu faire ça. C'est-à-dire que j'aurais commencé à scaler. Et en fait, mort-vivant, il m'aurait juste. Il m'aurait mis un chassé. Et j'aurais fini euh, dans, le, dans le tréfonds, quoi. Oh, il est sacrément gros, lui. Mais bon il y en a qu'une de cartes. Par contre elle est énorme. Oh ça chiant ça par contre. C'est pas mal. Ok, ok, ça passe. Euh, quoi que. Ça va. Ah C'est pas mal aussi, euh, je viens d'y penser maintenant, mais je viens de le voir maintenant surtout. C'est le hein Normalement une petite tête. Ouais, le cheval, c'est pas mal avec ça. Si tu tauntes le cheval... Bon, après, le cheval, il est à 25. C'est pas évident. Là, j'ai taunté des trucs avant, mais... tu tu tauntes le cheval et t'as à A game, t'as un vrai, vrai beau bébé. Hein. Ouais, là, ça rigole pas, là. Là, en termes de stats, on est sur un plus 8 sur 4 créas. Donc, ça fait 32. 32 en stats. Je génère 8 gemmes. Chaque gemme, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6... Donc c'est 6 x 8, 48 48 et 30 2 80 J'ai plus 80, plus 80 par tour En l'état hein. C'est à dire que si je fais la gamme dorée Ça fait beaucoup hein. <rire> Ça fait trop trop beaucoup. Ouais là j'avoue qu'au bout de X heures de stream mon cerveau il a fondu. <rire> <rire> trop chaud là. Trop chaud le calcul. Et le petit l'écologiste. Et oui avec le l'écologiste on est on rajoute un petit globalement un petit plus 12 plus 12. Euh... On y est ou plus 100 par tour Ah mais il me tue rien le gars. Je vais pas compter l'écologiste. Oh là là, le phénix Oh le phénix dans le visage oh, J'aurais pas aimé. On a dit qu'on était à combien J'ai dit 80 et on rajoute l'écologiste au maximum c'est plus 12. Non plus 14 donc on peut être à 80 à 14 par tour. Mais si on dort à game c'est plus 1 sur chaque créa. On a 1, 2, 3, 4, on va dire 5 ça fait 10, ça fait 10, ça fait 8, 10, ça fait plus 4. Non, <rire> ça me paraît trop bizarre. Non c'est 8, 8 fois 6. 6 x 8, 48, donc on rajoute juste 48. Non, 1, 2, 3, 4, 5, non, 5, 5, 5 x 5, euh, 5 x 2, putain, je sais même plus. <rire> 5, 5 x... Fois... Ah mais merde, sérieux, les maths sérieux, c'est n'importe quoi. Mundi placet et spiritus minima, je pense que je vais finir là-dessus, c'est pas mal. Non, ça, <rire> je récalcule, j'aime trop ça. Donc 6, c'est 6 fois... 6, euh... Non, c'est 5 fois 8, c'est 40, c'est plus 40. Donc c'est 48 plus 40, donc ça fait 80, euh, 88. 88 plus, on va dire 12. Allez, il euh, y en a un peu plus, vous le mets quand même, ça fait 100. Et encore, j'ai compté que l'écologiste à 6, ça fait 100. Plus les 32, ça fait plus 132. Euh, plus 132, plus 132. Merde quoi plus 132, plus 132 si c'est doré ça. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Il est gros lui en face. Hein. Bah oui, bah oui. Il est moins gros. mais Il est gros. Vous êtes d'accord avec mon calcul Vous êtes d'accord avec mon calcul Lui, il doit être énorme. Hein. Parce que lui il a 18 amis là hein. Oh le phoenix Deuxième phoenix <rire> Par-dessus la troisième corde le phoenix. Ok. Si j'ai pas à game, ça a tout mon calcul tombe à l'eau. Hein. <rire> le Allez Allez, please allez, sérieux oh non ouais, es go il est devenu gros finalement le faucheur oh là là, ce qu'on a monté, mais ce qu'on a monté, mais on a monté des tonnes, vous voyez des tonnes bah c'est au dessus Oh là là là là là là T'es parti sur cette compo dès que t'as fait ton 3-3 très tôt dans la game, c'est fort Bah peut-être pas mais... Non, parce que c'est le fort mobile. Tu vois, si si avec euh, si, dans mes triples je trouve pas fort mobile mais je trouve... Euh... Ah je sais pas, je trouve euh, invocatrice éternelle, je pars quand même sur mort-vivant. Si je trouve Greta tout de suite, je me dis je vais peut-être choper l'ardeur. Bah j'ai eu Greta et Mobile donc c'est une connerie. Mais si j'ai pas Mobile tu vois, par exemple. Mais Mobile c'est une vraie carte de construction. Et puis là, j'avais déjà ça en taunt, j'avais déjà ça. Enfin, tu vois, j'avais déjà quelque chose d'intéressant, quoi. Oh là là, les... non, mais les stats, les stats, on a que des Sansans. -sans. Pas des Santons. L'écologiste, il mate ses muscles là, j'avoue. Il est beau, hein. Il passe à 100. Et il passe à 100, le gars. Il passe à 100, le lico. Le lico, il est à 100, hein, grâce à ça. Yo, man. Yo, la Florenville. Bah, t'arrives sur la dernière game. Désolé, Rouya. Ah, l'écologiste. Incroyable. Je crois que c'est le plus gros l'écologiste de l'histoire des l'écologistes. Il a pas cette borne mon adversaire Il devrait faire un peu plus d'efforts pour monter des stats <rire> Le gars il désagréable Pour monter de la stat il devrait faire plus d'efforts Oh cette game, cette game Elle est propre Allez, Les 4 dernières games que je vous ai proposées Et il y a une propreté, les fesses, il n'y a, y a rien qui dépasse hein. Ça veut rien dire ce que je dis. On ne sait jamais. Hein. Ça, ça peut déclencher des trucs. Hein. Niveau inférieur. Après, tu 25. Niveau inférieur, il peut pas y avoir des Leroy. Non, mais il peut pas y avoir de Leroy. Donc, euh, à 4, il n'y a rien qui me... qui me pose problème. Encore, si tu fais ça sur des 6, tu vois. Euh... Ouais, mais... Ouais, mais là, c'est incroyable. Cette game, elle est d'une beauté mais d'une elle est belle cette game parce qu'on fait top 1 contre un gars qui joue des démons avec Boubou divin démon à l'ancienne et nous on joue un truc fort mobile avec agame vraiment c'est des trucs qui sont sortis du ouais, c'est hein. qui sont sortis du, du fin fond des compos quoi donc on va bah, s'arrêter là-dessus j'ai bien fait de faire la dernière c était vraiment cool cette, part, cette partie